Vous avez certainement vu ma prise en main de la Huawei GT3 Pro, la dernière montre connectée de chez Huawei. Elle est sortie il y a quelques semaines, j'ai vraiment pris le temps de tester cette montre de fond en comble. Aujourd'hui, c'est l'heure de ma vidéo test. C'est parti Commençons par regarder le design de cette Huawei Watch GT3 Pro, surtout pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo prise en main. Pour rappel, cette Huawei Watch GT3 Pro est disponible en deux tailles. 42 mm, la petite taille, et 46 mm, la grande taille comme j'ai aujourd'hui. Ces deux tailles vont permettre un petit peu de cibler les petits poignets et les gros poignets. La 42 mm aura des finitions différentes car la base du cadran de la montre sera en céramique et la montre sera blanche. La couleur principale de la montre sera blanche, après vous allez pouvoir aussi avoir différentes finitions, dont une finition un petit peu dorée sur le tour de la montre. Côté 46mm comme j'ai aujourd'hui, le cadran qui va se retrouver complètement en titane, lui, pas en céramique, sera toujours gris. Que ce soit sur le modèle 42mm ou 46mm, vous allez pouvoir un petit peu changer les finitions du bracelet qui va vous changer le prix. Je ne vais pas rentrer dans les détails, allez voir directement le site Huawei, vous verrez, vous aurez soit des bracelets en silicone que j'ai moi sur la 46mm qui est, on va dire, le modèle Entrée de gamme au niveau du prix, puis après bracelet en métal, etc. Sur le 42 mm, bracelet full céramique, et là ça chiffre, ça chiffre. Grosso modo, la 42 mm en céramique commence à 499 euros avec le bracelet en cuir et va jusqu'à 599 euros avec le bracelet en céramique. Et la 46 mm commence à 369 euros avec le modèle que j'ai et va jusqu'à 499 euros avec le modèle full acier. Voilà, pour les designs globaux, les différents modèles, maintenant on va regarder le design précis de la montre que j'ai entre les mains. On va se retrouver, comme je vous le disais, sur des matériaux premium. C'est ça qui va faire la différence entre la Pro et la normale, la GT3 normale. Car ici, on va avoir du coup un cadran en titane. Oui, en titane les amis, un cadran en titane avec un verre en saphir. Et ça, ça va tout changer. À l'arrière, on retrouvera du céramique je vous le disais là je suis sur un modèle de 46 mm il va mesurer précisément 46,6 par 46,6 mm avec une épaisseur de 10,9 on est vraiment très proche de ce qui se faisait de la gt2 pro n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez je vous la compare à la gt3 pro en dessous de ce verre en saphir on va retrouver un écran AMOLED de 1,43 pouces qui est bien entendu tactile sur le côté on va retrouver deux boutons deux types de boutons avec un bouton couronne qui va nous permettre voilà de faire des petites navigations de ce style et un bouton plat qui va nous permettre de, de voilà d'accéder à des raccourcis bien entendu on va le voir juste après dans la navigation les bracelets je vous disais différents types de bracelets différentes finitions de bracelets avec bien entendu du quick release sur les deux on est sur des brassés de 22mm d'épaisseur donc vous pouvez bien entendu aller en trouver d'autres sur Amazon si ça vous plaît ou sur d'autres sites du moment que c'est du 22mm et que c'est du quick release, voilà grosso modo pour le design, on va pas se mentir elle est très très belle, moi j'avais adoré la GT 2 Pro et j'adore encore plus la GT 3 Pro pourquoi bah, Au niveau du design je vois pas de grosses grosse, grosse différences, mais vous allez voir au niveau des caractéristiques techniques et surtout au niveau bah, de la vie pratique avec cette montre on est quand même au dessus de la GT2 Pro c'est parti on continue Parlons maintenant des caractéristiques techniques. Vous allez voir, c'est très proche aussi de ce qui se faisait sur la GT2 Pro 1, mais on va rentrer un petit peu plus dans les détails pour voir la différence et l'évolution. On va être sur une montre résistante à l'eau IP68 et étanche 5 ATM. Elle va avoir plusieurs capteurs de plusieurs capteurs qui sont disponibles et utilisables, comme par exemple l'accéléromètre, le capteur gyroscope, le capteur magnétométrique, le capteur optique de fréquence cardiaque, le capteur barométrique et le capteur de température pour avoir la température de notre peau. De de notre corps prise sur le poignet à l'arrière on va retrouver une recharge sans fil on va sur le nouveau système d'exploitation Harmony os on aura théoriquement 14 jours d'autonomie sur le modèle 46 mm et 7 jours sur le modèle 42 mm bien entendu on aura le gps intégré dans cette montre et bien entendu elle sera compatible bluetooth 5.2 alors maintenant qu'est ce qui a été amélioré par rapport à un modèle gt2 pro par exemple hein ça va être à peu près les mêmes capteurs que sur la gt3 hein, capteur optique de fréquence cardiaque, le capteur cardiaque. Qui a été vraiment amélioré par rapport aux éditions GT2? On sera sur du Huawei Troussin 5.0 qui déploie 8 capteurs photoélectriques en anneau pour capturer les signaux améliorés. On le verra bien entendu à la fin de cette vidéo dans la rubrique sport avec une comparaison avec une ceinture cardiaque qui me permet de prendre le rythme cardiaque directement sur mon cœur lors d'un effort sportif et le comparer à la montre. Ce cardiofréquence-mètre, hein, ce TruSeen 5.0 est vraiment assez précis et voilà ce que je Reprocher au GT2 et GT2 Pro, ça a complètement disparu là-dessus, pour moi, sur les GT3 et GT3 Pro. Gros bémol, c'est qu'on a des caractéristiques techniques, des hardware qui existent sur cette montre, qui devraient exister, parce que ça existe sur le modèle qui est vendu en Chine, ou dans d'autres pays, et qui ne sont pas disponibles en France. Je vais parler, bien entendu, du NFC. NFC, euh, chez Huawei, pas encore disponible en France, ce qui nous permettrait d'avoir voilà, un portefeuille pour payer, pour etc. Bref, ça, c'est pas encore disponible en France, même si la montre est capable de le faire. Et on a vu aussi que la montre, en Chine, intégrer un ECG. Un ECG directement sur la montre avec de nouveaux modes aussi sportifs. Et l'ECG, avant que ce soit vraiment autorisé, s'il existe, s'il est dedans, je pense qu'il existe, hein, il ne s'amuse pas à faire deux versions de montre, avant que ce soit disponible en France, ça peut mettre longtemps, longtemps, longtemps, je me rappelle ce qu'on avait vu à côté Samsung, on avait attendu peut-être deux à trois ans, pour que la Galaxy Active 2, si je me souviens bien, ait un ECG pour qu'il y ait la, bah, la certification de, bah, voilà, de des instituts euh, médicales euh, françaises pour Dire que cette montre a hop, le petit logo ECG Ça met du temps Donc je ne pense pas qu'on le verra sur cette montre Désolé hein, pour ceux qui pensent que c'est une bonne innovation d'avoir ça sur cette montre Enfin voilà peut-être je suis mauvaise langue Mais je ne suis pas sûr euh, que en 2022 ça soit activé sur la Huawei GT3 Pro Voilà pour les caractéristiques techniques Maintenant on rentre dans le vif du sujet Les fonctionnalités smart Après bien entendu on va parler de la santé et du sport Ceux qui ont vu mon test de la GT3 Vous n'allez pas être perdus du tout Parce que ça va être très semblable C'est parti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 commençons par regarder la navigation sur cette Huawei Watch GT 3 Pro Tout d'abord ça va être assez simple, vous allez pouvoir naviguer via différents swipes, le swipe de haut en bas va vous permettre d'avoir les raccourcis les raccourcis qui vont vous proposer par exemple d'activer directement le mode nuit d'activer le mode euh, alarme d'activer le mode écran allumé etc etc, lorsque vous allez swiper de bas en haut, vous allez avoir vos notifications notifications d'applications, notifications de messages, on va aller voir juste après, lorsque vous allez swiper après de droite à gauche ou de gauche à droite vous allez voir les différents widgets avec le widget de la fréquence cardiaque le widget de la spo2 le widget des activités quotidiennes le widget de la météo il fait beau le widget voilà de la lune etc etc le sommeil et lorsqu'on va aller tout à gauche ça va être notre petit widget qui va nous permettre de résumer ce qui est un petit peu en cours ouvert etc par exemple la musique vous allez pouvoir ici parler à l'assistant vocal si bien entendu vous avez un téléphone Huawei. Car oui on va en reparler aussi un petit peu après hein, dans, les, dans la fin de cette rubrique fonctionnalités smart. Vous allez avoir beaucoup plus de fonctionnalités smart si bien entendu vous avez un téléphone Huawei. Et encore plus si vous avez un téléphone sous Harmony OS. Je ne sais même pas s'il si y en a encore sur le marché en Europe. Mais je crois que c'est arrivé ou ça devrait arriver. Bref. Ensuite lorsque vous allez appuyer sur le bouton en haut. Vous allez avoir votre petit menu que vous allez pouvoir afficher comme ça hein, en, en nuage d'application ou bien entendu en liste moi je vous montre le nuage d'application là, mais après pour le test, on va passer en liste. Pourquoi Parce que ça va nous permettre de mieux voir les applications que je veux vous présenter et vous montrer. Pour finir, le bouton du bas aura bien entendu un raccourci. Moi, ça va me permettre de lancer un sport assez facilement. Voilà pour la navigation. C'est une navigation standard, simple comme on l'a depuis des années sur les montres connectées Huawei. Maintenant, parlons de la personnalisation. Car oui, vous allez pouvoir personnaliser votre montre, en commençant par la personnalisation du cadran. On reste appuyé on change, on retire On choisit, on fait un peu notre Si je veux passer sur ce cadran, on passe sur ce cadran Bien entendu, bien entendu, vous allez avoir La possibilité de télécharger d'autres cadrans Pour cela, il va falloir passer sur L'application Huawei Health Lorsque vous allez aller sur l'application Santé, maintenant qui s'appelle Santé hein, Mais euh, à la base c'était Huawei Health, ça dépend je crois Peut-être des téléphones, là je suis sur un Android Un téléphone Android, vous allez pouvoir cliquer dessus Et aller dans appareil, cliquer sur votre montre Et vous allez cliquer sur cadran de montre Vous faites suivant, vous acceptez et et là vous allez avoir votre petite boutique de cadrans avec des items des cadrans payants, des cadrans gratuits, vous verrez lesquels vous avez vous et vous allez pouvoir normalement, voilà, filtrer hein, si vous voulez que des cad les cadrans gratuits, vous appuyez sur free, vous en trouvez un qui vous plaît peu importe, s'il y en a des qui vous plaisent hein, si ceux, moi je, je garde souvent ceux, ceux qui sont standards, mais par exemple si vous en voulez un, voilà, euh, allez celui-là vous cliquez, vous cliquez sur installer, ça s'installe, et bien entendu une fois que la montre sera synchronisée vous l'aurez sur votre montre, voilà. Ensuite vous allez pouvoir continuer sur quelques petits points de personnalisation je vous l'ai montré, personnaliser le menu si vous voulez en liste ou en nuage mais vous allez pouvoir aller par exemple personnaliser hop le bouton du bas, en choisissant ce que vous voulez lancer lorsque il y aura le bouton du bas. Est-ce que vous voulez que ça lance euh, votre rythme cardiaque à l'entraînement, etc. Vous allez pouvoir aussi mettre un code, par exemple, pour la sécurité de votre montre et personnaliser si vous voulez que ce soit une veille auto ou non. Voilà, voilou. Maintenant, qu'en est-il des notifications Je vous le disais, les notifications, vous allez pouvoir recevoir des notifications d'applications qui vont se présenter. On va le voir après pour les SMS, mais directement sur la montre. Ça, ça va être paramétrable depuis votre application. Vous allez pouvoir du coup aller dans votre appareil, cliquer sur votre montre et Cliquez sur notification là vous allez pouvoir choisir quelles applications va vous envoyer des notifications on peut par exemple toutes les mettre pour être sûr de tout avoir ensuite vous allez pouvoir aussi choisir si vous voulez mettre en silence les notifications quand vous utilisez votre téléphone c'est à dire que vous êtes en train d'être sur mon téléphone je reçois un sms sur le téléphone est-ce que je veux que ça s'affiche sur la montre ou pas ça c'est à vous deux fois une fois que vous avez réglé ces notifications vous les recevrez sur votre montre et vous allez pouvoir du coup les voir ici Ensuite, parlons des SMS. Comment ça va se passer lorsqu'on reçoit un SMS Est-ce qu'on va pouvoir répondre au SMS Est-ce qu'on va pouvoir faire une réponse rapide Est-ce qu'on va pouvoir simplement le lire Est-ce qu'il va être tronqué On regarde ça. Je m'envoie un SMS. Hop Mon SMS est reçu de la part de Panacotech. Je vais pouvoir du coup lire le SMS. Je ne pourrai pas lire la première vue, tout le SMS. Mais je vais pouvoir envoyer une réponse rapide. C'est-à-dire, si je dis OK, ça devrait répondre OK. Je vais pouvoir revenir sur le SMS. Et si je veux... Envoyer un petit emoji aussi Une fois que c'est répondu, une fois que j'ai quitté le, le SMS je, Il disparaîtra Je n'aurai pas vraiment de fonctionnalité SMS Là ça va être une notification de SMS Une réponse rapide qu'on va pouvoir envoyer c'est déjà pas mal mais c'est dommage qu'à ce prix là avec ce type de montre on ne peut pas on ne puisse pas répondre directement aux sms avec la montre en parlant en dictant comme on pourrait le faire sur une samsung comme on pourrait le faire sur une apple watch alors je prends des petites pincettes parce que j'ai testé ça sur un mobile android un mobile apple donc on peut peut-être le faire lorsque vous aurez cette montre avec un huawei sous harmony os bref on se souvient que sur les anciens modèles de huawei il y avait toujours la la possibilité de télécharger des applications euh, tierces pour pouvoir répondre aux SMS, c'était le cas sur la Watch 3, là pour l'instant je n'ai pas vu la possibilité sur la GT3 et la GT3 Pro, mais c'est quand même dommage de devoir essayer de bidouiller quelque chose si on veut vraiment répondre aux SMS pour l'instant au moins on a la réponse rapide donc si vous me demandez est-ce qu'on peut répondre aux SMS nativement, je dirais non, mais vous allez avoir la possibilité d'avoir une réponse rapide le problème c'est que le SMS est tronqué, donc euh, voilà, est-ce que une réponse rapide de toute façon sur un pavé ça vaut quelque chose, bref, à vous de voir qu'en est-il maintenant des appels Lorsque je vais recevoir du coup un appel sur ma montre comme ça je vais pouvoir soit envoyer une réponse rapide soit décrocher, soit raccrocher. lorsque je décroche je vais pouvoir gérer le son ici et bien entendu je vais pouvoir parler avec la montre et j'entends bien entendu le son sur ma montre ça va être du coup une réponse aux appels classique connecté en bluetooth car oui il n'y a pas encore hein, de possibilité parce qu'il n'y aura pas sur cette montre hein, c'est sur la watch 3 d'avoir du LTE d'avoir sur euh, cette montre une eSIM qui vous permettrait d'être indépendant de votre téléphone donc ça vous permet simplement de répondre aux appels si votre téléphone est dans votre poche, mais il faut que vous ayez votre téléphone avec vous. Qu'en est-il maintenant des apps de messagerie Les apps de messagerie, bah, ça va se gérer comme des notifications, comme des notifications euh, d'applications. Par exemple, lorsque vous allez aller sur votre téléphone et que vous allez euh, dans votre Huawei santé, activer WhatsApp comme notification, et que quelqu'un sur WhatsApp, je vais le faire, vous envoie un petit pavé, un petit SMS, vous aurez la notification. Sur cette notification de messagerie, vous allez pouvoir, ce qui est bien, avoir une réponse rapide Comme pour les SMS Vous pourrez donc du coup Répondre avec une réponse rapide Comme pour les SMS Ça malheureusement Cette réponse rapide Ne sera pas disponible Sur toutes les messageries Actuellement je n'ai réussi Qu'à le faire Que sur WhatsApp Donc pas sur Line Pas sur Viber Etc Etc Et pour finir Vous ne pourrez pas répondre à un appel Qu'on vous passera sur WhatsApp Ou autre application de messagerie Parlons maintenant de la musique La musique ça va être assez simple Vous allez pouvoir utiliser Votre montre pour contrôler la musique de votre téléphone de façon standard, de façon vraiment bah, le plus simple qui existe, et ce qu'on retrouve sur la plupart des montres. Lorsque je vais lancer une musique sur mon téléphone, je vais pouvoir aller à gauche là et là j'aurai les deux choix. Soit la musique qui est sur ma montre, soit la musique qui est sur mon téléphone. Parce que oui, vous allez voir, on va pouvoir ajouter des musiques sur la montre. Là, ça va me permettre du coup de mettre pause et de gérer la musique qui est en train de tourner sur mon téléphone. Deuxième possibilité, c'est de pouvoir ajouter des musiques directement sur la montre si vous avez bien entendu un mobile. Android. Pour cela, on va aller sur l'application Huawei Santé. Vous allez cliquer sur votre appareil etc. Et aller dans musique. Là vous allez pouvoir du coup activer ou non le contrôle de musique que je viens de vous présenter. Ou cliquer sur gérer la musique. Ici vous allez pouvoir en bas ajouter des morceaux. Vous allez pouvoir chercher les morceaux que vous avez sur votre téléphone. Et les ajouter. Et vous allez pouvoir par exemple supprimer les morceaux qui sont directement sur la montre. Il faut que ce soit des ajouts de, télé, de, de, de morceaux de, de musique que vous ayez sur votre téléphone. Hein. Vous n'allez pas pouvoir ajouter les musiques de Spotify, de Deezer etc. Ensuite du coup ça va se retrouver soit via ici. Soit en passant par l'application musique en allant ici, en trouvant l'application musique, et là vous aurez les musiques qui sont disponibles sur votre montre et vous allez pouvoir les jouer et les écouter directement depuis votre montre, voilà grosso modo pour la musique, pas de possibilité d'avoir une application de musique telle que Spotify, Deezer Amazon Music, etc etc, je pense que vous allez pouvoir avoir Huawei musique si vous avez Huawei Music sur votre téléphone ou si vous l'avez sur votre, euh, si vous avez un téléphone Harmony, sous Harmony OS, bref un téléphone Huawei, vous allez pouvoir je pense pouvoir avoir vos listes de lecture Huawei Music Mais ça ce serait à tester si vous avez tout l'écosystème Huawei Qu'en est-il des autres applications natives à cette montre qui sont bien entendu smart Quelles sont les autres applications qu'on peut dire un peu smart Qu'on va retrouver sur la montre en bien entendu native Parce que vous allez voir qu'on va pouvoir en ajouter d'autres Vous allez avoir la possibilité de consulter votre journal d'appel La possibilité d'ajouter des contacts pour pouvoir les appeler directement Le baromètre qui va vous permettre du coup d'avoir la pression la boussole, la météo, que je vous avais montré sous forme de widget, mais vous allez pouvoir avoir les prévisions météo euh, directement depuis cette application, et même aller jusqu'au lever de soleil et au lever de lune. Le chronomètre, le minuteur, l'alarme qui va vous permettre du coup d'activer une alarme pour pouvoir vous réveiller. Je vais supprimer celle du dimanche à 6h. La lampe torche qui vous permettra de vous éclairer la nuit, et trouver mon téléphone qui fera biper votre téléphone. Ensuite les autres applications je vais vous les montrer car c'est des applications qu'on va pouvoir ajouter depuis l'application Huawei Santé. Car oui on n'est pas vraiment sur le même système d'exploitation qu'une Huawei Watch 3 euh, que je vous avais présenté en test qui vous permet depuis la montre d'avoir le Wi-Fi et de pouvoir avoir un store depuis la montre pour pouvoir télécharger les applications. Là si vous voulez des applications tierces il va falloir passer par votre téléphone Android si vous avez un iPhone, laissez tomber et allez sur l'app Galerie. Sur l'app Galerie vous allez avoir plusieurs petites applications, il n'y a rien de Transcendant, mais vous allez pouvoir avoir U Essential qui va vous permettre de contrôler euh, vos lumières de chez vous, de synchroniser avec vos Philips Hue. Vous allez pouvoir avoir Love Test pour faire un test de Love, Calorie Counter pour compter les calories, euh, une euh, des applications un peu de navigation, G Maps, euh, Pilster pour vous rappeler de prendre votre traitement médicamenteux, euh, RTL, la calculette, bref, pas mal de petites applications. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez du coup les amener sur votre Téléphone. Vous allez avoir par exemple aussi eSound qui euh, vous permettra, hein, j'ai été peut-être euh, trop vite quand je vous en parlais tout à l'heure, mais vous allez, qui vous permettra d'avoir e si vous, je crois qu'il y a une version payante et une version gratuite, mais pour, qui permettra d'avoir des playlists euh, pour écouter des musiques. Des applications de sport, des to-do list, bref, plein de petites applications avec aussi Petal Maps euh, qui vous permettra d'avoir, vous allez voir, je vais vous faire jeter un petit coup d'œil, mais qui vous permet lorsque vous avez l'application sur votre téléphone et sur votre montre de naviguer un petit peu comme un google maps mais il faut vraiment avoir l'application sur votre téléphone aussi c'est ça en fait c'est que c'est des applications petal maps si vous la téléchargez pas sur votre play store et sur votre téléphone vous ne pourrez rien faire avec sur la montre donc grosso modo il vous faudra prendre l'application sur votre téléphone, lancer l'itinéraire parce que regardez là si je, si je clique sur l'application il nous dit qu'il faut en gros lancer l'itinéraire avec le téléphone pour après pouvoir le voir avec la montre, je vous montre ce que ça donne hein, comme ça vous comprenez en image, je vais par exemple hop, faire un itinéraire jusqu'à Paris et lorsque je vais lancer du coup Petal Map sur ma montre j'aurai qu'il faut dans 130 mètres tournée sur l'avenue de Toulouse voilà grosso modo c'est pas vraiment des applications tierces qu'on va avoir que sur la montre il va falloir quand même les avoir sur le téléphone mais ça vous permet quand même de décupler les possibilités petit aparté sur l'assistant vocal de cette montre disponible que si vous avez un téléphone Huawei voilà pour la partie smart maintenant on va passer à la partie santé Qu'en est-il maintenant des fonctionnalités de santé On va aller assez rapidement sur les fonctionnalités de santé assez basiques qu'on retrouvait sur mon test de la GT3, qui était vraiment très complet. Et on va voir la petite nouveauté hein, qui existe sur cette montre, pas le CG, l'autre nouveauté, le CG. Si ça arrive un jour, je vous ferai une vidéo ou je vous en parlerai sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram. C'est le lien en description. Panacotech. Alors, comment on va voir notre activité de santé quotidienne Ça va être assez simple. On va voir nos widgets, déjà pour nous rappeler si on veut certaines informations. Par exemple, si on veut notre fréquence cardiaque, notre SPO2 ou notre petit trou euh, de la santé. Si on va aller chercher plus loin, on aura aussi notre sommeil. Si on veut aller voir avec plus de précision, on lance le menu. On va trouver notre santé quotidienne, par exemple, historique d'activité. Et là, je vais pouvoir voir avec plus de détails, les calories, la distance, euh, le nombre de passes sur la journée, sur les heures, avec des graphiques, etc. Ça va être pareil sur euh, le sommeil, lorsque je vais cliquer sur l'application directement via le menu, je vais pouvoir avoir plus de détails sur mon sommeil, est-ce que c'était des siestes, etc. De même, avec le rythme cardiaque, lorsque je vais cliquer ici, je vais pouvoir avoir ma moyenne, etc. etc. Ça, ça va être l'interface de la montre qui va vous permettre, du coup, d'avoir, grosso modo, une vue sur la journée. Peut-être la veille, mais grosso modo sur la journée. Si vous voulez avoir un historique plus loin, plus long, plus précis, on va passer sur l'application Huawei Santé. Lorsque je vais lancer mon application Huawei Santé, je vais aller directement sur mon cadran principal, mon écran principal de l'application, sans aller dans l'appareil qui s'appelle Santé. Là, je vais avoir directement mes euh, cartes, mes widgets, avec différents widgets, que ce soit pour le nombre de pas, pour l'historique d'exercice, pour Sanitas, on en parlera aussi, pour le rythme cardiaque, le poids, le sommeil, le stress, etc. etc., La température cutanée. Lorsque je vais cliquer sur une des cartes, par exemple, je clique sur le nombre de pas, je vais avoir mon historique du nombre de pas sur la journée, comme on a vu sur la montre, mais je vais pouvoir remonter à la journée d'hier, remonter à la journée d'avant-hier, remonter à la semaine dernière, etc. Je vais pouvoir voir ça sur la semaine en cours, sur la semaine passée, avoir ma moyenne sur la semaine Pouvoir voir ça sur le mois etc etc Ça va être la même chose si je clique sur les calories Je vais avoir mon détail de calories Ça va être vraiment pareil Qu'en est-il maintenant du sommeil Lorsque je vais cliquer sur mon sommeil J'aurai mon sommeil de l'année dernière avec un petit graphique Des différentes phases, sommeil léger, sommeil profond Sommeil paradoxal ou réveil Je vais avoir du coup mes différents éveils Temps d'éveil sur la nuit Un temps d'éveil de 3h à 3h30 Un temps d'éveil de 5h39 à 5h54 etc etc Lorsque je vais descendre je vais avoir avoir du coup des données sur par exemple des statistiques sur mon sommeil profond 17%, la référence est entre 20 et 60% donc c'est faible. Sommeil léger, beaucoup, il faut que ce soit inférieur. Bref, ça me montre que ma nuit, même s'il y a eu quoi 6 heures de sommeil, quelque chose comme ça qui est plutôt pas mal hein, dans mes nuits, hein, on va voir les anciennes nuits. Ça euh, me montre qu'il y a quand même des points qui sont pas bons sur la qualité du sommeil. Je vais pouvoir du coup aussi remonter sur mes anciennes nuits, par exemple la nuit du 29 mai où là on voyait qu'il y avait un gros temps d'éveil d'une heure 20 euh, que mon sommeil était entre profond paradoxal et je vais pouvoir aussi voir ça sur la semaine, cette semaine, sur la semaine dernière et sur la semaine avant, je vais pouvoir avoir mes graphiques et du coup une moyenne sur la semaine, bref pas mal de petites informations, je trouve que ça s'étoffe d'année en année euh, sur l'application Huawei et ça c'est plutôt cool. Côté cœur, on va voir du coup le rythme cardiaque pris en continu sur la journée d'aujourd'hui, sur la journée Hier, sur les anciennes journées on va pouvoir voir une synthèse du coup hebdomadaire sur les semaines Là vous allez avoir du coup sur les différents jours, euh, ma plage de rythme cardiaque grosso modo. Si je retrouve sur une journée, on va pouvoir aussi retrouver du coup mon rythme cardiaque de référence, mon rythme cardiaque élevé, le plus haut, le plus bas, bref des informations comme ça. Ça va être la même chose pour la SPO2, c'est pas pris vraiment en continu mais c'est pris sur un intervalle assez, euh, c'est de quoi, un intervalle de 30 minutes. Donc c'est plutôt pas mal hein, pour la SPO2, je vais pouvoir avoir mon suivi, bref vous avez compris un peu la logique. Ce sera aussi la même logique sur la la, la température cutanée avec un petit graphique de température cutanée donc euh, ne vous faites pas avoir 33,5 euh, degrés c'est pas que je suis en hypothermie c'est que c'est la température prise sur mon poignet et ça n'a pas la même température qu'un 37,5 prise sur le front ou dans l'oreille on peut parler maintenant rapidement de Sanitas avant de parler de la nouveauté Sanitas c'est pas une application tierce mais c'est euh, une autre façon de suivre sa santé qui est proposée par Huawei depuis euh, l'année dernière ou l'année d'avant je ne sais pas il va falloir bien entendu configurer Sanitas qui va vous permettre d'avoir différents programmes de santé par exemple me sentir mieux à mes contrôles de mon poids moi ce serait plus par exemple contrôle de mon poids je veux pouvoir créer un programme pour avoir ce suivi santé sport par exemple compter le nombre de pas ou le réveil à heure régulière mesurer mon poids etc ça c'est un programme je crée le programme et il va me dire, par exemple, voilà, à cette heure-là, aujourd'hui, il faut que tu fasses un peu d'activité physique. Là, fais un peu de respiration. Là, tu vas dormir, etc. Ça, cadence, et ça se retrouve sur la montre pour avoir, du coup... Cette cadence et avoir des objectifs à atteindre sur une journée. Maintenant parlons de la nouveauté, la réelle nouveauté. Ça va être lorsqu'on va aller sur l'appareil où on peut le trouver, ça va être la détection de la souplesse artérielle. Je crois qu'ils appellent ça comme ça de la souplesse des artères. Il va falloir mettre la montre sur le poignet et ça va permettre en gros de savoir si nos artères sont assez souples. Ça s'est expliqué par différentes mesures est-ce que c'est normal, est-ce que c'est euh, pas normal, etc ça va se prendre directement sur la montre ici, il va falloir faire la première mesure, c'est sur le poignet gauche on nous dit de rester immobile et je vais mesurer en, en restant le là. on aura une mesure normale ou non et c'est à peu près tout ça ressemble un petit peu à la prise d'une tension, la prise de cg qu'on peut trouver sur d'autres montres, mais grosso modo ça envoie une onde et en fonction de bah, la, le, le tour que fait l'onde sur votre corps, ça permet de savoir si vous avez les artères assez souples ou non, c'est une nouveauté, une petite mesure de sortie pourquoi pas Parlons maintenant du sport pour le suivi sportif, ça va être pareil que sur la GT3 vous allez voir aussi que au niveau de la précision ça va être la même chose, on va aussi essayer d'aller un petit peu plus rapidement, on va pouvoir du coup lancer une activité physique, hop, en passant par entraînement, vous allez pouvoir lancer par exemple peu importe, vélo, course, etc si vous voulez paramétrer certaines choses sur cette activité, vous pouvez cliquer sur la petite roue de rentrée pour pouvoir mettre un objectif, un appel, un métronome des intervalles, euh, un entraînement par intervalle, directement et Réchauffement, repos nanani nanana créez vos répétitions depuis votre monde bref vous allez pouvoir avoir pas mal de possibilités vous cliquez vous lancez vous attendez le gps et après une fois que c'est lancé on va le lancer sur le gps là parce que je capterai pas trop le gps ici dans le studio vous allez avoir vos informations la cadence le nombre de pas le rythme cardiaque etc etc euh, vous allez pouvoir voir votre allure moyenne bref pas mal d'informations de sport bien entendu on a toujours notre petit coach qui va parler que anglais de depuis 2018, hein, il parlera que anglais. ça il y en a beaucoup euh, qui bah, qui l'aiment pas donc vous pouvez le désactiver normalement et voilà pour lancer une activité basique, maintenant vous allez pouvoir lancer aussi des cours et programmes dans les cours et programmes vous allez pouvoir avoir des courses guidées, il y en a 13 de prédéfinis par exemple marche course basique, vous cliquez dessus, vous lancez et ça vous dit, vous marchez pendant 3 minutes, etc. Et ça va vous dire, courez, euh, courez plus, etc., etc. Il y aura le métronome, il y aura pas mal de, de choses pour contrôler votre cadence, pour savoir la cadence. Et vous pourrez bien entendu aussi mettre votre petite musique à chaque fois que vous faites une activité sportive. Vous allez avoir différentes courses guidées, hein, alors marche, course, euh, course légère... Euh, brûlure, de, brûlure de.. Brûlure de graisse, etc., etc. Et vous allez pouvoir même aller en personnaliser. Pour cela, il va falloir que vous ayez dans Huawei Santé, toujours. Et dans Huawei Santé, vous allez à, à pouvoir aller dans Exercice, cliquer sur programme de course guidée, créer un programme. Et là, vous allez pouvoir voilà, donner vos indications pour créer un programme adapté à votre capacité. Voilà pour ce qui est des activités, des programmes. Ensuite, vous allez pouvoir du coup allez euh, dans vos applications, vous aurez votre historique d'entraînement, vous allez pouvoir voir les différentes courses que vous avez fait auparavant, course à pied de 3,8 km, etc., etc. Vous allez pouvoir aller dans statut d'entraînement pour pouvoir avoir votre indice en gros une moyenne sur est-ce que euh, bah voilà est-ce que vous êtes euh, vous êtes bien est-ce que vous faites un petit peu d'entraînement pas assez il faut en faire plus etc vous aurez aussi une fonctionnalité que j'ai jamais vue la seuil lactique ça va vous lancer un entraînement qui va vous demander de garder votre rythme cardiaque en faisant euh, certaines euh, voilà en courant etc euh, garder votre rythme cardiaque entre certaines mesures pour en gros évaluer votre seuil lactique qui est en gros votre performance globale c'est un entraînement qui va vous permettre à savoir à quelle intensité d'effort euh, le lactique l'acide lactique commence à s'accumuler dans le sang. Grosso modo ça va vous permettre de savoir à quel seuil, à quel stade d'entraînement, à quel seuil de votre corps, de votre performance Vous allez être plus soumis à la fatigue Donc c'est un entraînement qui va essayer de vous repousser vers euh, le plus haut de vos limites pour pouvoir juger vos limites Regardons maintenant comment se traduit sur l'application une course ou un entraînement Vous allez pouvoir cliquer sur entraînement, là vous allez avoir votre carte avec le suivi d'itinéraire Vous pourrez même avoir un suivi dynamique pour savoir à peu près, regardez, hop, ce que vous avez fait, le kilomètre où vous en avez été avec la vitesse Etc, l'allure C'est plutôt sympa aussi de voir ça comme ça En gros ce suivi dynamique vous permet D'avoir voilà un petit peu euh, Une animation de ce que vous avez fait Lors de votre course, bref vous allez avoir votre allure Votre carte, ensuite vous allez avoir des données Comme la durée moyenne, l'allure etc Et lorsque vous allez cliquer sur les autres onglets vous allez avoir Plus de détails sur l'allure, plus de détails Sur les graphiques, plus de détails sur le rythme Cardiaque, le rythme de récupération euh, L'allure, encore une fois Avec les différentes zones d'allure avec votre seuil lactique par exemple on en a parlé mais là vous allez pouvoir aussi voir le rythme, l'altitude etc etc et en cliquant sur détails vous aurez tous les petits détails avec votre VO2 max, bref pas mal aussi d'informations présentes sur cette montre, maintenant vous allez me demander est-ce que cette montre est précise, c'est là où j'ai comparé cette montre à mon poignet, le cardio fréquence de cette montre par exemple à ma ceinture cardiaque qui prend ma fréquence cardiaque sur mon coeur directement c'est une ceinture euh, semi professionnelle donc les résultats sont quand même très précis et sans surprise comme sur la GT3 avec le nouveau Troussine 5.0 Plus on va avoir un suivi cardiaque plutôt précis qui va vous permettre de suivre votre rythme cardiaque comme allez on va être sur la moyenne en comparant mes deux prises de mesure sur la moyenne euh, battement de coeur par minute on avait deux battements de coeur par minute de moyenne de différence et sur la fréquence cardiaque maximale on avait un d'écart un de moins sur la montre que sur ma ceinture mais grosso modo c'est pour vous dire que le suivi est bien quand on de courir, ça descend sur la montre aussi, aussi vite que sur la ceinture bref, la montre va vous permettre de suivre à la fois une activité sportive plutôt linéaire comme la course à pied du vélo etc., mais aussi des entraînements à intervalles, il n'y a aucun souci des entraînements à haute intensité cardiaque il n'y a aucun souci, ça va être la même chose sur le GPS, j'ai comparé le GPS de la montre avec le GPS de mon téléphone on a une petite, euh, voilà on a 100 à 150 mètres des fois d'erreur de différence ce qui sur des sessions sportives ne Change pas beaucoup, on va pas, se, on va pas se mentir. Si vous faites euh, 10 km ou 10,1 km, c'est un petit jeu d'erreur qu'on peut avoir sur les GPS de montre. C'est pas très grave parce que c'est pas arrivé souvent. De même, on a sur cette montre 5% d'erreur au niveau du podomètre, comparé avec un podomètre dans ma poche et un podomètre de ma montre sur mon poignet. Donc, du coup, le poignet, ça bouge plus. Pour moi, 5% d'erreur, c'est dans ce qui se fait à peu près sur toutes les montres connectées. Ça peut aller jusqu'à 10 à 15% d'erreur sur les plus mauvaises montres connectées. Donc, c'est validé, la précision est validée, comme sur la Huawei Watch GT3. Donc, maintenant, on va parler de l'autonomie. Qu'en est-il maintenant de l'autonomie de cette montre 14 jours annoncés Est-ce qu'on arrive à 14 jours Eh bien vous savez bien que non, hein, ça va dépendre de ce que vous allez activer sur votre montre. Ouais, Huawei dit usage intensif 8 jours et euh, usage allégé 14 jours. Là-dessus, maintenant qu'ils disent ça, on est plutôt proche parce que on va avoir à peu près une semaine, allez, une semaine à 9 jours d'autonomie si vous faites un usage, comme ils appellent eux, intensif, c'est-à-dire si vous utilisez votre montre vraiment pour avoir les notifications, si vous activez tous les suivis de santé en continu, si vous faites des activités sportives une par jour ou une tous les deux jours. Voilà, vous allez arriver à un peu plus d'une semaine, mais c'est sûr que vous serez en dessous de 10 jours. Donc là-dessus, sur les 8 jours en intensité max, vous pouvez vous référer à ça, ça va être difficile quand même d'aller moins de 6 jours hein, sur cette montre Si vous allez charger au max, à part si vraiment vous passez votre journée dessus Donc grosso modo on a quand même une bonne autonomie Parlons maintenant de mes points positifs et mes points négatifs Mon premier point positif de cette montre connectée, vous le savez, ça va être son design Son design je l'aimais sur la GT 2 Pro et je l'aime encore plus sur la GT 3 Pro Parce que on va voir du coup ce design Soit full acier qui est vraiment très beau, mais bref, vous allez avoir des matériaux de qualité, titane, vert en saphir, qui va vous permettre du coup de ne pas vous prendre la tête sur est-ce que moi je tape souvent mes montres, on va pas se mentir, et je l'ai tapé aussi celle-là, je la tape pas avec un marteau, mais ça m'arrive du coup d'effleurer les montres, de taper dans du métal, etc, etc, donc moi je trouve que c'est vraiment top de ne pas se prendre la tête et d'avoir des matériaux de qualité grâce au saphir et au titane. Mon deuxième point positif sur cette montre ça va être globalement sa prise en main C'est une montre qui peut être à la portée de tous Vous allez avoir un suivi de santé globalement très correct Un suivi de sport très précis aussi Bref il n'y a pas grand chose qui lui manque pour être une très bonne montre connectée Peut-être quelques petites rectifications au niveau de l'OS on va voir sur les points négatifs Mais voilà ça va être une montre Si une personne cherche une montre connectée ça va pouvoir assouvir pratiquement tous ses besoins Qu'en est-il maintenant des points négatifs Mon premier point négatif ça va être bien entendu son prix elle est très, très chère. Cette montre est vraiment très chère, 369 euros, jusqu'à 599 euros, même si elle est belle, même s'il y a des bons matériaux. C'est à ce prix-là, on aimerait pouvoir répondre aux SMS peut-être, si vous cherchez des fonctionnalités Smart. Vous, aurez, vous aimeriez peut-être avoir plus d'applications tierces, comme Spotify, Deezer, du streaming musical, bref. Voilà, c'est quand même très cher payé, même il si y a tous les points positifs qu'on a dit avant, les matériaux, euh, le bon système d'exploitation. Il n'y a pas grand chose qui révolutionne la montre connectée, qui révolutionne par rapport à une euh, GT3. Mon deuxième point négatif, ça va être toujours Ce petit manque, voilà, j'en ai parlé juste avant Mais le manque de réponses aux SMS Parlant ou en écrivant Le manque du NFC Pas disponible en France, Là, on nous dit qu'il y a un ECG Sur la montre, c'est pas encore disponible Ça le sera certainement, je sais pas Je veux pas dire jamais, mais ça va mettre du temps À arriver, comme déjà le NFC Faites-nous déjà le NFC, le paiement Mettez-vous compatible avec quelque chose, voilà Il y a quand même pas mal de choses qui font que cette montre Ça reste une très bonne montre Très belle montre qui vous permettra d'avoir pas mal de fonctionnalités globalement classiques et bien fait mais vous n'allez pas aller chercher ce qui est possible de faire sur des montres comme sur du Apple, comme sur du Samsung bien entendu vous allez avoir beaucoup d'autonomie en plus par rapport à une Galaxy Watch 4 ou par rapport à une euh, Apple Watch, mais si on reste sur des montres avec une semaine d'autonomie bah, je me tâterai parce qu'une Garmin venue de plus a limite plus de fonctions smart que cette montre bref, ça reste quand même une bonne montre c'est dommage qu'on est un petit peu limité en sur ce système d'exploitation et c'est normal si vous cherchez beaucoup d'autonomie mais voilà il y a d'année en année de génération en génération là on a eu plus de précision au niveau des capteurs mais il n'y a toujours pas voilà ce truc qui fait que ok il faut à tout prix cette montre ça viendra peut-être on verra c'est et ça reste une très belle montre et très sympa à avoir au poignet voilà les amis j'espère que vous avez apprécié mon test de la Huawei Watch GT3 Pro n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification on va revenir bientôt sur un lancement des nouvelles montres connectées la saison commence l'été avec samsung ça va arriver avec du apple et ça va s'enchaîner. donc là on est sur une petite période sympa creuse merci huawei d'avoir alimenté un peu ma chaîne avec cette montre connectée n'hésitez pas à rejoindre le discord à me rejoindre aussi sur instagram merci et à bientôt sur ma chaîne